Pèse la fourmi, lui débrouillé, un bar bien chauffé pour attirer les insectes les plus fortunés Les personnes se bousculaient au portillon, La fourmi étant armante comme une porte de prison C'est alors qu'une scale sont revenues Par l'odeur alléchée d'un vernis sauvienne Où tu frappe à la porte de notre tenancière mandait un sandwich et le choc de terre. La fourmi fait son calcul devant son bar des idées la plus de courir, tu arrives à point nommé Remplis ma salle à manger, tu auras ton déjeuner Et dès que la cigale chante, on voit de partout Les clients influés Le show et la mise sont un universal. Et pas part devant les mauvais coups dissimulés La cigale chantait, elle est enchantée Et comment se de ce qui l'attendaient. Le show et la vie sont un universal. Et pas part devant les mauvais coups dissimulés la elle chante, elle est enchantée Et comment se douter de ce là Tendez Le bouche à oreille mène l'aiguillon à la fourmi Bien avisé Pour le coup, Bigma qui casse en pleine à craquer Voilà une affaire juteuse qu'il faut contractualiser Je te veux dans mon équipe Elle ouvre tout un univers de salle Bienvenue chez Universal le show et la vie sont un univers de salle, où tous les cœurs étaient de scintillants dorés, de spectacle et il n'en fallait pas plus pour la cigale enchantée. Le show et la vie sont à de salles, un un lieu très accueillant pour les plus fortunés, le zèle coule à flot dans le portelet de notre roturière réussie. Enchantée. Connaissez-vous l'histoire de la fable cigale qui maintenant la mauvaise la rançon de la gloire, le showbiz qui lui pèse Quand vient la saison nouvelle, elle est plus libre de chanter pour le plaisir La cigale 3, l'avènement de la bise, l'industrie du showbiz La cigale égante était été exploitée toute l'année Se trouve à bien fourbu quand la bise fut revenue Elle était allée par nos par festivaux du printemps de debout à l'automne de Châtellerault, et pendant les temps morts de s'y tournées, elle a gravé ses compos sur des USB jusqu'à ce que d'épuisement, en sortant du studio, elle s'effondra dans le caniveau. La y fait son calcul devant son corps déserté. Pas de panique, je dois m'organiser. Cigales de perdu, j'en aurais dix à retrouver. Et pour dix cigales, 10 fois plus de salle et dix fois plus de blé. Le show et la mission font universal Les cigales pour leur show et la fourmi la prend l'oubli. Tu aurais pensé que cet animal aurait fait son chou d'emprunteuse et sa Le show et la guise sont un universale. Les cigales font leur show et la fourmi la prend l'oubli. Tu aurais pensé que cet animal qu aurait fait son chou d'emprunteuse.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 supporters, eh bien, signez maintenant